Euh, bonjour chers amis, ben, juste pour vous dire que euh, je ne suis pas avec vous mais je pense euh, bien à vous, euh, je serai avec vous par la pensée et c'était juste pour vous partager euh, très euh, rapidement effectivement mon expérience puisque la semaine dernière euh, je suis trouvée à, à faire un scanner et à être un peu opérée euh, rapidement en urgence, donc une petite masse au niveau du cerveau gauche voilà donc c'est fait c'est très c'est très bien passé ça paraît assez exceptionnel puisque je suis de retour et que j'ai envie de dire rien ne se voit à part des choses que moi je sais mais ça n'est pas visible ma grande surprise voilà euh, je voulais dire qu'en fait ce que j'ai ressenti et vécu c'était vraiment j'avais l'impression d'un accompagnement euh, euh, puisque ça s'est passé où finalement je je suis arrivé dans, dans un hôpital le, le 31 octobre. Et ce que je veux dire, c'est que en fait, j'avais l'impression que tous les jours, j'ai vécu un processus déjà avant l'opération et ensuite après. J'ai envie de dire c'est plutôt un processus de vie-mort-vie, de laisser les choses. Donc, euh, le 31, laisser les choses. Le premier, vraiment, euh, laisser les énergies partir. Euh, le 2, c'était vraiment euh, la sensation que, de laisser émerger... Euh, un peu l'innocence du, du renouveau, où il n'y a rien, où on, on, est, à, on est en état de, de ne rien faire. Et puis après, bah, oui, bien évidemment, accompagner l'énergie euh, du, du renouveau, et puis sans doute euh, l'énergie assez mobilisée pour euh, que cette opération se, se passe au mieux. Mais c'était aussi une expérience, j'ai envie de dire, entre l'ancrage profond et le fait de monter dans des énergies très hautes, où je me suis sentie véritablement très accompagnée, et même j'ai eu l'impression comme si c'était Dieu qui me mettait à un endroit, pour me dire, ben bah voilà, maintenant tu vois, tu es tranquille à cet endroit-là, là tu es très bien entourée, je suis remontée dans des vibrations très très hautes, et il faut voir aussi qu'à chaque fois qu'il y a une opération, en fait, ça se passe souvent dans les, dans les sous-sols, et on est très ancré euh, c'est près de la Terre, et donc c'est déposé et puis bah, symboliquement à chaque fois je, je, je suis remontée dans les étages donc vraiment au niveau où, où j'avais vu en plus sur tout Paris et sur tout, tout ce ciel j'avais vraiment l'impression de, bah, de, de, de vivre ailleurs et d'être vraiment dans des énergies très très hautes, très belles, magnifiques euh, voilà et euh, et je trouve qu'il y avait une autre personne qui était dans la, dans la chambre avec moi qui avait fait cette expérience juste la veille et puis on, on s'est un peu <rire> suivi comme ça et au bout de trois jours, donc à discuter un peu d'un lit à l'autre d'un coup je lui demande, mais comment vous vous appelez et elle me dit je m'appelle Gabriel voilà. et vraiment j'avais l'impression d'avoir un, un, un ange Gabriel à côté de moi donc euh, voilà, c'est une expérience initiatique mais je pense qu'elle n'est pas complètement finie euh, j'avais très envie d'être avec vous, mais je sens bien qu il y a quelque chose. qu'il faut que je redescende un peu dans mon intériorité, justement, peut-être dans le, le clon intérieur. Et euh, j'ai compris surtout que c'était l'idée de, de lâcher le, le côté petit pour autoriser à, juste à être à être grand, euh, à être juste là. Euh, sans chercher le je suis pas assez euh, il faut que je fasse des efforts parce que ceci cela et vraiment il y a l'idée de voilà maintenant l'énergie euh, nous nous demande juste d'être là dans notre présence et euh, peut-être que moi j'avais encore un petit quelque chose là où j'étais dans une, une forme de, de lutte intérieure et il y a juste à à être tranquille dans la paix et presque à laisser faire voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, peut-être si vous me partagez une petite pépite de votre journée. À très bientôt!